Salut à toi, aujourd'hui on parle de cette guitare. Alors, avant de voir comment elle sonne, on va faire quelques présentations. C'est une guitare mélodendée et son petit nom c'est Dragonfly. T'as vu l'accent hein voilà, Je joue comme Eric, j'ai coach. Et derrière ce joli nom, on retrouve l'excellent luthier français Bertrand Dufour. Alors son truc à lui, c'est les guitares en aluminium. Ça donne des guitares absolument uniques, qui ont réussi à séduire des figures comme Scott Holiday The Rival Sons, Billy Gibbons ou Johnny Hallyday. Comment ça sonne On va commencer par voir ce que ça donne comme ça tout seul, ensuite on verra des extraits avec le groupe. Et voyons maintenant avec le groupe comment cette guitare se mélange dans le mix avec tous les autres instruments. Je vous dis quand même quelques mots au sujet de la conception. C'est une guitare avec un corps en aluminium soudé, barrage interne en aluminium, manche érable touché ben, finition snake skin. La guitare est également équipée d'un kill switch. On a un seul micro, un P90 Mississippi Queen de chez Barnacle Pickup. Voilà, j'espère avoir été clair et complet sur le sujet. Je vous mets tous les liens utiles dans la, dans la description. Je vous invite également à regarder les autres vidéos de cette chaîne qui est consacrée au groupe Red Beans and Pepper Sauce. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche et puis moi je vous dis à bientôt.